Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du Netgear Orbi 6, le modèle RBK752. Il s'agit d'un routeur et de son satellite, un ensemble qui va vous permettre de couvrir un maximum de surface en sans fil avec toute la puissance du Wi-Fi 6. En tout cas, ça, c'est sur le papier. Dans ce test, on va rapidement faire le tour des caractéristiques techniques de cet appareil. N'oubliez hein, pas, je vais mettre en description le lien vers le site du fabricant. Où vous retrouverez l'intégralité des caractéristiques Ici, on va vraiment se concentrer hein, sur les caractéristiques essentielles, euh, celles euh, qui sortent du lot. Je poursuivrai en vous donnant mon avis, euh, selon moi, à qui est destiné euh, cet appareil. Et on terminera par les points positifs et les points négatifs, toujours selon moi. C'est parti, on perd pas plus de temps et on parle du coup des caractéristiques techniques de ce produit. Comme je l'ai dit, il s'agit du Netgear Orbi 6 modèle RBK752. Il existe plusieurs modèles d'Orbi 6, des modèles qui vont plus ou moins couvrir une surface grande, qui vont plus ou moins accepter beaucoup d'appareils en sans fil. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur le RBK752. Et justement, celui-ci est composé, comme je l'ai dit, d'un routeur, donc d'un, on va dire d'un boîtier, on va, on va grossir un peu le trait d'un boîtier principal que vous allez dire directement connecté à votre box internet par le moyen d'un câble ethernet et il est accompagné de son satellite. C'est un boîtier euh, vraiment similaire euh, au niveau de son apparence que vous allez mettre cette fois-ci à l'opposé euh, de euh, votre routeur, euh, du routeur netgear, euh, pour couvrir un maximum de distance. Comme je l'ai dit, euh, ce, euh, cet ensemble Netgear, euh, sa principale particularité, euh, c'est au niveau euh, du réseau sans fil. Il est Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 triband, et il permet euh, d'obtenir euh, des débits sur le réseau local allant jusqu'à 4,2 gigabits par seconde. Sur euh, le routeur ainsi que sur le satellite, vous allez retrouver des ports Ethernet hein, si vous avez envie de connecter certains appareils en filaire. Ce modèle précis, euh, le RBK752, sur celui-ci vous pouvez euh, connecter en sans fil euh, jusqu'à 40 appareils. Hein, même sur le site du fabricant, ils disent qu'on peut aller un petit peu au-delà des 40 appareils. Attention, forcément, c'est à peu près la limite. Encore une fois, en fonction euh, du modèle euh, de Netgear que vous allez choisir, hein, euh, certains modèles plus onéreux euh, permettront de connecter plus à en son en fil. Encore une fois, sur ce modèle bien précis, vous allez pouvoir couvrir une surface allant jusqu'à 350 carrés. Forcément, ça va varier en fonction de votre maison, si vous avez des cloisons simples ou des murs porteurs plus ou moins épais. En natif, sur ce routeur, vous retrouvez deux services, deux services malheureusement payants, qui sont les suivants. Vous avez Netgear Armor, qui est un système permettant de pousser la sécurité de votre réseau encore un peu plus loin, vous donner encore un petit peu plus de configuration. Euh, sur le routeur et vous avez également un service de contrôle parental là encore une fois c'est payant ce sont des services que j'ai pas testé j'ai vraiment souhaité me concentrer euh, sur ce qu'on avait au déballage euh, de, de, de ce netgear c'est d'ailleurs au passage un un petit peu limite je trouve euh, de euh, fournir quand même des services payants sur un produit qui coûte déjà euh, assez cher et enfin vous avez la possibilité de contrôler euh, votre euh, système netgear à l'aide d'une application mobile mais également via un site local et ça je veux dire c'est assez pratique on poursuit avec la question suivante à qui est destiné euh, ce netgear euh, orbi 6 modèle rbk 752 alors à mon sens hein, euh, en tout premier lieu, il est destiné à ceux qui veulent couvrir un maximum de surface à ceux euh, par exemple qui ont euh, déjà des problèmes avec euh, leur routeur euh, via le wifi, fi le, le, le routeur fourni par leur opérateur Orange et SFR Bouygues si vous vous, vous sentez déjà euh, un petit peu malmené par votre réseau sans fil que euh, vous avez soit des pertes de paquets soit que vous captez pas bien dans toute la maison oui là très clairement euh, ce modèle et euh, même les autres modèles euh, Orbi euh, de chez Netgear peuvent être réellement la solution ensuite et un petit peu dans le même Esprit, ceux qui, avec leur box opérateur, euh, se retrouvent parfois un petit peu bloqués quand beaucoup de personnes vont venir se connecter euh, sur la box, euh, typiquement des euh, membres d'une famille euh, qui vont avoir des usages différents. L'un va faire du streaming, l'autre va vouloir jouer. Bah, Peut-être que celui qui va vouloir jouer pendant que l'autre regarde un film en streaming va se sentir un peu impacté euh, dans sa connexion internet avec des pertes de paquets, un débit euh, pas forcément euh, linéaire et qui va beaucoup varier. Bref, voilà, ça ça, ça, peut être une véritable solution de s'offrir ce package. Ensuite, euh, ceux qui vont vouloir euh, obtenir de meilleurs débits. Oui, hein, hein, ce, ce routeur et, et ce satellite sont compatibles Wi-Fi 6. Donc théoriquement, euh, c'est de bien meilleurs débits par rapport au Wi-Fi 5, sous réserve bien entendu d'avoir des appareils compatibles hein, Wi-Fi 6 euh, pour bénéficier euh, à 100% de toutes les améliorations liées à cette nouvelle norme. Et enfin, cet appareil est destiné à tous ceux qui veulent avoir beaucoup plus de réglages euh, beaucoup plus de, de possibilités de paramétrage de leur réseau euh, à la maison, leur réseau domestique. Euh, là encore une fois, vous avez la plupart du temps plus de réglages et beaucoup plus de possibilités par rapport aux euh, routeurs des box euh, fournis par nos opérateurs favoris. Bon, ça y est, il est temps de parler des points forts et des points faibles de ce modèle RBK752 proposé par Netgear. Alors en premier lieu, on va parler design. Moi, j'ai trouvé que le routeur ainsi que son satellite, malgré le fait qu'il soit un petit peu gros, on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est quand même assez, assez encombrant, ça se fond assez bien dans un intérieur, dans la décoration globale. Donc ça, c'est un bon point, C'est pas trop voyant, on va dire. L'installation, très rapide, très efficace. Voilà, vous dégainez votre téléphone et hop, vous suivez très facilement, de manière très limpide, le processus de configuration. Il y a beaucoup de processus qui sont automatisés. Hein. Il y a juste besoin de faire suivant, suivant, de, de modifier certaines choses, mais des, des choses très très basiques. Donc, vraiment, si vous, vous êtes un peu allergique à tout ce qui est processus de configuration, là, franchement, vous devriez, vous devriez être vraiment ravi. Ensuite, il faut dire la couverture du Wi-Fi est vraiment vraiment bonne. Euh, en tout cas, euh, entre votre routeur et votre satellite. Euh, si euh, voilà vous euh, mettez bien euh, les boîtiers euh, comme euh, Netgear le préconise donc euh, de part et d'autre de la maison pour couvrir un maximum de surface, c'est efficace en effet. Il hein, n'y euh, a aucun problème avec ça. Moi, je vis dans une maison fin des années 90 avec certes des, des cloisons assez fines, et, mais euh, je me retrouve tout le temps et partout dans toute la maison euh, avec le euh, signal du wifi au maximum sur mes différents appareils. Donc ça, c'est vraiment vraiment efficace. Et enfin, parlons des Débit que j'ai pu constater avec un iPhone 12 Pro, donc en sans fil en Wi-Fi 6. J'ai fait un test directement devant le, le routeur Netgear. Je vous affiche bien sûr ces résultats. J'ai également fait un test à 8 mètres de la box, hein, toujours avec le même appareil, sans aucune cloison. Je vous donne également les résultats. J'ai fait un test dans la pièce d'à côté. Il y avait une simple cloison qui me séparait du routeur. Une fois de plus, voici les résultats. Un test à deux pièces, cette fois-ci avec deux cloisons euh, du routeur. J'ai fait également un test euh, en étant à, euh, à l'étage supérieur. Voilà euh, voilà un peu près ce que ça donne. J'ai été à l'autre bout de la maison, au plus proche euh, du euh, satellite. Euh, là, on voit, euh, si on est un petit peu observateur, que le, le, le, la latence a un petit peu augmenté forcément, puisqu'il y a un relais euh, qui est fait entre mon iPhone et Internet. Hein. On, on a l'iPhone qui vient directement euh, passer par le satellite et ensuite qui euh, repasse en sans fil par le routeur. Donc, une, une petite latence un petit peu supérieure, un peu plus perceptible, on peut dire. Et enfin, je vous donne un dernier test que j'ai effectué. Alors là, c'est un petit peu farfelu, mais j'étais au bout de mon jardin. Euh, je captais toujours le wifi. Par contre, les débits euh, étaient vraiment assez moyens. Euh, j'ai euh, fait d'autres tests euh, avec un routeur Wi-Fi 6 euh, proposé par Orange hein, que j'ai déjà testé dans une, dans une vidéo euh, précédente. Euh, et euh, je vous donne le résultat que j'ai obtenu avec euh, le système Netgear et le résultat que j'obtenais au même endroit avec euh, le routeur Wi-Fi 6 Orange. Et euh, faut dire que le routeur Wi-Fi 6 Orange fait beaucoup beaucoup mieux en termes de débit. Alors bon, on est dehors dans le jardin, l'important c'est qu'on capte, on n'est pas en train de vouloir faire des speed tests à tire-larégo, mais c'est vrai que pour le coup, euh, ce qui est curieux, c'est que le Netgear euh, ne fait pas aussi bien que euh, le routeur Wi-Fi 6 d'Orange. Alors, on peut se dire d'une certaine manière que Netgear propose le débit euh, le plus satisfaisant entre euh, les deux appareils, entre le routeur et le satellite. Donc, euh, pas besoin d'aller arroser normalement autre part. Et si on a besoin de couvrir une surface supérieure, voilà, on peut très bien rajouter un satellite. Euh, ça peut très bien se faire en, en acheter un supplémentaire pour couvrir encore plus euh, de distance et de surface. Voilà pour ce qui est euh, des euh, points forts sur ce modèle RBK752. On passe tout de suite au point faible Alors, malgré tout, euh, les débits euh, sont euh, comme je l'ai dit un petit peu en fin de point de points fort, sont quand même moins bons, euh, j'ai trouvé que euh, ce que j'avais pu observer euh, avec le répéteur euh, Wi-Fi 6 d'Orange que j'ai testé euh, précédemment. Euh, donc c'est un petit peu curieux, c'est un petit peu décevant. Si vous achetez ce, cet ensemble uniquement pour des débits supérieurs, vous allez voir que vous allez peut-être être un peu surpris euh, de manière négative. Euh, voilà, parce qu'on n'est pas. On, plus on s'éloigne finalement euh, du, du routeur ou du satellite et euh, on voit vraiment les débits euh, baisser. Alors, ça reste des débits plus que confortables. Hein. On n'est très clairement pas euh, sur quelque chose de totalement décevant, mais voilà, on reste sur euh, du 500, 400 Mbps euh, alors que le Wi-Fi 6, euh, théoriquement et dans les faits, grâce au, avec, avec le répéteur euh, Wi-Fi 6 d'orange euh, permettent normalement d'obtenir de bien meilleurs débits. Donc là, c'est un petit peu décevant. On poursuit dans les points négatifs avec euh, un petit loupé que j'ai eu moi, au moment de la configuration, je vous ai dit c'est très rapide, c'est beaucoup de processus automatisés, tellement automatisés que quand ça déraille euh, d'un petit chouïa, euh, ça peut faire foirer la configuration. Moi, il a fallu que la, la configuration initiale, je la refasse euh, pour euh, que le système se configure bien comme il faut. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un, un petit souci, que vous voyez que ça ne fonctionne pas comme il faut… Euh, Réinitialiser l'ensemble et refaites une configuration propre. Euh, ça peut des fois avoir des petits loupés puisque c'est un processus automatique. On n'a pas du tout la main et si ça déraille d'un poil, ça peut euh, tout faire capoter. Et enfin, en point négatif, hein, euh, le prix. Hein, c'est euh, le problème avec, euh, avec ces systèmes-là, surtout avec euh, Netgear. C'est euh, sur le papier, prix fabricant, un ensemble qui se euh, vend 500 euros. Alors, on le retrouve euh, moins cher maintenant, hein, plutôt aux alentours des 400 euros. Mais voilà, prix fabricant, on est était quand même au euh, au niveau de, de, de, de la somme de 500 euros. Donc, c'est quand même assez élevé, surtout quand on voit qu'il y a des solutions alternatives. Par exemple, si vous êtes chez Orange, pouvez bénéficier euh, du euh, répéteur Wi-Fi 6 qui est vraiment super efficace. Hein, j'en ai parlé dans la vidéo et j'en étais vraiment totalement satisfait. Et pour le coup, cet ensemble Netgear à mon sens ne remplacera pas euh, le système euh, que j'avais euh, avec Orange. Euh, surtout que chez Orange bah, voilà, je ne vais pas le redire mais on paye 10 euros une fois et on a la possibilité euh, d'avoir de, de, accès à, au Wi-Fi 6 pour seulement 10 euros en une fois sans aucun abonnement. Euh, donc euh, ouais, c'est vrai qu'entre 10 euros d'un côté et sans euros de l'autre voilà c'est un petit peu déséquilibré comme débat voilà ce que je pouvais dire sur ce netgear orbi 6 modèle rbk752 j'espère que ce test vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à les laisser directement en commentaire j'y répondrai rapidement avec grand plaisir n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et à vous abonner pour soutenir cette chaîne et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao